Super course euh, où j'ai pu bien gérer, euh, gérer ma course du, du début à la fin. C'est vrai que euh, j'avais une concurrente en moins au départ, donc ça a été euh, assez confortable de, de prendre de l'avance dès la première montée et ensuite de, voilà, de pouvoir bien gérer les descentes sans prendre de risques et puis euh, relancer un peu dans les montées. Bon, une course vraiment euh, parfaite et c'est euh, super de finir une saison comme ça avec un 100% de victoire sur les indices de la saison. Dernier individuel de l'hiver, c'est le dernier gros objectif pour moi, même si ça reste euh, la fin de semaine, bien finir, pour finir la saison. Bon, euh, c'est un peu spécial par rapport aux autres courses où je suis parti avec un peu moins de confiance, en étant malade le week-end passé, un peu euh, pas au top euh, ni physiquement ni peut-être mentalement aussi euh, excité que d'habitude, mais j'ai réussi à, à rester dans ma course quand même, à, à faire ma course même si j'étais pas dans le wagon de devant. Bon à la fin ça fait quand même une sixième place en Coupe du Monde, c'est pas mal, c'est même euh, très bien. C'est bien pour finir la saison, euh, ça fait assurer les points pour le club. De l'individuel qui représente euh, pour moi le vrai scalpinisme, ce qui. Surtout cette année où il y a six étapes, euh, c'est pas... pas de la loterie, hein. six étapes euh, ça commence à représenter quelque chose. Bon, c'est très bien. Et en plus j'ai vu toute la course où William qui se battait pour jouer la gagne. Bon, ben, il montre que. Et on arrive à 40 ans, on peut encore être là, ça nous laisse tous de l'espoir pour les 10 ans à venir. La remise dépend du l'heure on va dire. <rire> course individuelle, finale, tout le monde a des points à aller chercher pour les classements généraux. C'était une bonne bagarre dès le début, il a fallu essayer d'essayer les dents jusqu'au bout. Moi j'ai eu un petit souci un peu sur la fin, ça s'est joué peu avec Rémi, mais bon, tout de même une belle course, la plus belle course pour moi sur les courses individuelles cette année. Ouais. J'avais aussi euh, le classement des, des courses individuelles à, à défendre un, un petit globe pour la troisième place. Du coup, je me suis bien, bien battu jusqu'au bout. et C'est une super course. Ouais. Bah, ça représentait un petit peu euh, l'achèvement d'une magnifique saison. Et euh, ouais, la, la saison a vraiment été... Euh du début à la fin avec beaucoup de réussite, beaucoup de beaux moments et j'avais envie de, de finir sur, euh, sur cette belle note avec un, un 100%. Je pense que euh, ce pas toutes les années que ça arrive donc il euh, faut vraiment en profiter.